Nous allons aborder l'impact de l'hyperactivité dans euh, l'accompagnement des élèves présentant un TDAH. Alors, l'hyperactivité, hein, elle est en lien avec ce qu'on a vu euh, en introduction, c'est-à-dire l'agitation. Hein, C'est des élèves qui vont être dans une instabilité à la fois motrice, verbale, mais aussi cognitive. Euh, pour exemple sur le plan moteur, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés à rester assis, hein, qui vont sans cesse se lever, avoir besoin de, de bouger, hein, qui vont remuer les pieds, euh, qui vont tapoter avec un objet. Ils vont être toujours dans cette action, hein, ce, ce mouvement incessant euh, qui est nécessaire pour eux. Imaginons par exemple un élève qui va remuer sans cesse ses pieds, si on lui demande d'arrêter, il peut arriver à le faire. Mais il va passer toute son énergie à se concentrer sur le fait de s'empêcher de bouger les pieds. Et du coup, il ne pourra pas être mobilisé sur une autre tâche. Hein. Donc parfois, et on le verra, il va être important de laisser euh, l'élève euh, bouger, mais en lui proposant des manières acceptables, socialement acceptables de le faire. On retrouve aussi une instabilité, hein, une hyperactivité sur le plan verbal. C'est des enfants qui vont parler beaucoup beaucoup, hein, on va les qualifier de moulins à parole, euh, ils vont toujours avoir quelque chose à dire. Donc là aussi on est sur ce mouvement et on va voir même que certains élèves vont chantonner, faire des bruits de bouche hein, euh, régulièrement, qui vont être parfois même dérangeants pour l'entourage. Sur le plan cognitif aussi, on retrouve cette instabilité, cette hyperactivité avec l'idée que l'élève va partir un petit peu dans tous les sens au niveau des, de ses pensées. Il va avoir du mal à prioriser, à planifier, à organiser et va partir un petit peu dans, dans tous les sens. On retrouve ça aussi sur le plan émotionnel où c'est des enfants qui peuvent passer très vite euh, presque du rire aux larmes, hein, qui vont avoir du mal aussi à réguler euh, leurs émotions. On le disait, c'est des enfants qui ont besoin de bouger. Si on les empêche de le faire, ils peuvent être moins disponibles pour d'autres tâches. Donc, par exemple, si c'est un enfant qui a besoin régulièrement de se déplacer, euh, il ne faut pas lui interdire de se déplacer, mais il faut cadrer les déplacements, les organiser. C'est-à-dire, lui donner euh, des limites par rapport à ses déplacements. Alors, souvent, on va utiliser, par exemple, un petit chemin en scotch, pour lui dire, voilà, là tu peux te déplacer parce que là on sait qu'il ne va pas déranger le reste du groupe. Hein. Euh, de plus en plus, on voit euh, dans les différents lieux, hein, où on va matérialiser au sol les endroits où on peut euh, se déplacer. Eh bien, c'est ce même principe-là qu'on peut reproduire dans la classe avec l'idée, par exemple, aussi de délimiter un espace où là, l'élève, il peut se lever autant qu'il le veut parce qu'il ne gênera pas ses camarades. Par contre, bien évidemment, il peut se lever, hein, mais de manière adaptée. Comme c'est un élève qui bouge beaucoup, il risque aussi d'y avoir beaucoup de chutes de matériel, hein, la règle qui tombe, le crayon. On va essayer de limiter cela, par exemple en proposant euh, déjà un, un antidérapant sur le bureau. On peut aussi proposer des systèmes de velcro hein, et puis bien évidemment limiter l'utilisation du matériel sur l'espace, hein, Moi, il y en a moins il y a de risque de, de chute. Là vous voyez un exemple qui s'utilise beaucoup dans les classes maternelles où on va euh, mettre du plâtre dans une barquette avec les capuchons de feutre et du coup l'élève, pour éviter de laisser ses crayons éparpillés, doit remettre systématiquement le feutre dans le, le capuchon qui est sur un socle relativement stable. Il est important aussi de penser à la façon dont on va installer l'élève, son installation physique. Il est évident que si c'est un élève qui bouge beaucoup, il aura tendance à régulièrement se lever et du coup on peut lui proposer ce qu'on appelle une assise active. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, par exemple, de travailler sur le, ce que vous voyez, hein, le ballon de gymnastique qui permet à la fois de bouger sans faire de bruit et sans risque surtout de tomber parce qu'un élève qui bouge beaucoup, va, par exemple, va se balancer sur sa chaise avec un risque de chute. Donc, le ballon de gymnastique est une bonne alternative. Euh, on peut... On peut aussi utiliser le, le petit coussin rempli d'air qui est moins volumineux que le ballon et qui remplit les mêmes fonctions. Il est possible aussi pour un moindre coup d'utiliser une bouée gonflable qu'on va glisser dans une thé d'oreiller par exemple pour faire un coussin. En sachant que là par contre il faut être vigilant, certaines bouées peuvent provoquer un petit peu du bruit donc il faut s'assurer que si l'élève utilise cet outil, il n'est évidemment pas bruyant. De plus en plus, on va voir aussi dans les classes hein, des réflexions autour de l'aménagement de l'espace et notamment la possibilité pour les élèves de varier leur posture. Un certain nombre de classes, on appelle ça aussi les classes flexibles, vont permettre aux élèves parfois de travailler dans des postures variées. Par exemple, travailler debout, travailler sur le sol, euh, travailler sur une table basse ou au contraire sur une table plus haute, avec euh, l'idée que, suivant l'exercice qu'on va faire, suivant la concentration nécessaire, peut-être qu'on peut trouver une posture qui sera plus adaptée aussi sur la réalisation de l'exercice. Alors, je le redis, ce qui est important, c'est effectivement de permettre les postures variées, mais toujours de définir un cadre pour que ça se fasse de manière adaptée. Cette hyperactivité, notamment physique, elle est liée à une décharge motrice qui est nécessaire pour l'enfant. Du coup, il faut lui proposer des décharges motrices qui vont être suffisamment acceptables, socialement acceptables. L'utilisation de ce qu'on appelle les « fidgets peut permettre à l'élève cette décharge de manière beaucoup plus adaptée. Ici, vous en voyez un certain nombre d'exemples. Le, le plus courant, le plus commun, c'est évidemment ce qu'on appelle la balle anti-stress, que l'élève va pouvoir malaxer. Hein. On peut aussi en fabriquer à l'aide de ballons de baudruche remplis par exemple de farine, qui va permettre à l'élève d'avoir cette décharge motrice de manière adaptée. Alors, comme pour tous les outils que je vais, vais présenter, euh, il faut bien évidemment s'assurer que c'est adapté à l'élève. Et si l'élève en fait une, une utilisation détournée, ça veut dire qu'il faut changer d'objet. Hein. Si vous lui donnez une balle anti-stress et que son but, c'est de la lancer sur son copain de devant, c'est qu'on n'a pas trouvé euh, l'outil le plus adapté pour cet élève-là. Un autre exemple d'outil qui est euh, assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le « tangle ». Donc ça permet à l'élève de le manipuler sans cesse et d'avoir du coup les mains occupées avec une décharge motrice qui ne fait pas de bruit et qui ne gêne pas l'entourage parce que souvent l'élève par exemple il va utiliser le stylo quatre couleurs où il va faire clic clic et ça va être très perturbant. Donc le Tangle peut permettre d'occuper les mains de l'élève et de répondre à ce, à ce besoin de mouvement pour lui permettre, pendant ce temps, d'être concentré, par exemple, sur l'écoute de l'enseignant. Pour les plus grands, plus discrets, on peut aussi trouver ce petit filet avec une bille qu'on va faire bouger. Hein. L'élève peut le faire de manière relativement discrète, hein, euh, par exemple, en gardant l'objet aussi dans sa poche, et du coup, ne pas être stigmatisé vis-à-vis euh, -vis des autres élèves. Un autre outil qui est utilisé dans ce cadre-là, qui est relativement discret, c'est le bracelet en caoutchouc, c'est-à-dire que l'élève va pouvoir le, le bouger euh, et du coup être attentif à une autre tâche, euh, tout en ayant cette décharge motrice au niveau des mains. Il arrive parfois que quand vous accompagnez un élève qui présente un TDAH, cet élève bénéficie d'un traitement médicamenteux. Et euh, c'est un médicament, il est important de le retenir, qui est donné en première prescription au milieu hospitaliste. Ensuite, bien évidemment, le médecin généraliste pourra continuer le, le suivi. Ce qui est assez particulier dans ce médicament, c'est qu'il a un effet qu'on appelle on-off. C'est-à-dire qu'il a une durée d'action limitée. Donc généralement l'enfant prend son médicament le matin avant d'aller en cours et euh, l'effet du médicament va s'estomper au fur et à mesure de la journée pour euh, ne plus faire d'effet euh, en fin de journée. Donc, souvent, les élèves qui ont ce type de traitement médicamenteux vont avoir le traitement, par exemple, sur les périodes scolaires et peut-être faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques pendant les vacances, les week-ends ou même certains mercredis. Hein. Donc, l'idée, c'est de donner le traitement au moment où l'élève en a besoin. Ensuite, ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que ce traitement à lui seul euh, ne va pas suffire entièrement et il doit être systématiquement asso être associé à une prise en charge éducative, pédagogique et psychologique. Hein. Il s'agit aussi de travailler sur l'environnement puisque vous vous souvenez, au début je vous disais que ce trouble était majoré ou minoré en fonction de l'environnement où se trouvait l'enfant. Hein. Si l'enfant est dans un environnement qui va être cadrant, structurant, ça va bien évidemment minorer son trouble. Alors, ce médicament, je vous le disais, il n'est pas anodin, généralement il n'est pas prescrit avant l'âge de 6 ans. Si on est sur un diagnostic de TDAH, ce médicament peut être pertinent pour effectivement aider l'élève, mais il a aussi des effets secondaires conséquents, hein, qui sont par exemple liés à des troubles du sommeil, de l'alimentation. Donc, c'est vraiment un choix qui va être fait par les familles, qui va être fait en lien avec le milieu médical, et l'école n'a pas à intervenir, à porter de jugement sur le choix qui est fait par les familles de donner ou pas ce traitement médicamenteux. Par contre, le rôle de l'AESH, qui rentre dans ces missions, c'est bien d'observer et transmettre euh, les signes révélateurs d'un problème de santé. Donc là, pour l'AESH, il s'agira de faire remonter les observations par rapport au comportement de l'élève. Imaginons par exemple que vous constatez une fatigabilité importante. Un élève qui va, je parlais tout à l'heure de troubles du sommeil, il y a un élève qui va s'endormir en classe. Là, ce sera important de faire, de transmettre cette information à la famille qui pourra la transmettre au médecin pour pouvoir éventuellement réguler le traitement. Donc le rôle de l'AESH, c'est de transmettre des observations, des faits, hein, d'être factuel et de faire attention à ne pas aller dans l'interprétation. Juste pour information, il est important de retenir que ces élèves qui vont avoir une prise en charge la plus précoce possible, alors qu'elle soit sous la forme médicamenteuse, psychologique, éducative ou pédagogique, ces élèves peuvent avoir une évolution qui va être relativement positive, notamment par exemple la question de l'hyperactivité ou de l'impulsivité qui va petit à petit se modérer hein, en fonction de ce qu'on aura apporté à l'élève mais il y a aussi à l'inverse des élèves qui ne vont pas être suffisamment pris en charge et qui peuvent développer un surhandicap qui sera de l'ordre du trouble des conduites. C'est pour ça qu'il est important pour l'AESH d'être ferme, c'est-à-dire d'être contenant, d'être cadrant, hein, structurant pour l'élève. Mais aussi bien évidemment bienveillant parce que je vous rappelle que derrière le comportement inapproprié de certains enfants, il n'y a pas une intention de nuire ou une intention d'agressivité, mais qu'on est bien sur quelque chose de l'ordre de l'impulsivité. Donc bienveillance par rapport à ça pour petit à petit apprendre à l'élève à contenir, à réguler hein, ses réactions, ses actions, euh, pour qu'il puisse progresser de manière adaptée.